Alors Bruno Bournemann, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement commercial chez Wonderpush. Push. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va parler des Push Notifications. Mm -hmm. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du, du marché du mobile et des applications Tout à fait. Alors le marché du mobile, il faut savoir qu'en 2016, ça va représenter à peu près 4,5 milliards d'utilisateurs. Si on se concentre sur les applications, euh, on sait qu'en nombre d'applications disponibles sur l'App Store, c'est à peu près 1,2 million. Et sur Google Play, c'est 1,4 million. C'est un marché qui est relativement énorme. On a à peu près 96% des utilisateurs qui, ont, euh, qui utilisent en moyenne 24 applications par mois sur leur smartphone. Par contre, si on se concentre ensuite sur les risques, bah, la conséquence, c'est qu'on a des coûts d'acquisition qui ont explosé, euh, qui sont passés de plus de 60% d'un an l'année dernière. Et on sait que l'année prochaine, en 2016, les annonceurs euh, euh, américains vont dépenser à peu près 3 milliards de dollars. Après, si on se concentre sur les usages, on sait qu'on a globalement des taux dopt qui restent élevés, qui sont de l'ordre de 50% à peu près sur, sur les utilisateurs iOS et plus 80% sur les utilisateurs Android. Euh, en revanche, on sait qu'ils passent 80% de leur temps, ces utilisateurs passent 80% de leur temps en moyenne, sur trois applications uniquement. Ce qui fait qu'on a une vraie chute du taux de rétention. Euh, par exemple, l'année dernière, un utilisateur sur dix seulement continuait d'utiliser une application trois mois après l'avoir téléchargée. Mmh. Donc la rétention des utilisateurs, c'est devenu essentiel Tout à fait. Euh, le, rien n'est plus personnel que le mobile et donc les push notifications sont quelque chose à utiliser vraiment avec parcimonie, de manière pertinente et personnalisée. Oui, on dit qu'il faut savoir engager sans enrager. Donc, vous avez des, des exemples un peu Oui, de... oui. Alors, le, le premier point, ça va être en amont. Il va falloir inviter l'utilisateur à découvrir l'application euh, et donc lui présenter brièvement les trucs et astuces, par exemple, sur l'application ou les méthodes de navigation. Euh, ensuite, il euh, faut inviter l'utilisateur à devenir opt-in en lui indiquant les raisons et les avantages, justement, de ce programme d'opt-in et de ses push notifications. Et enfin, il faut savoir segmenter les utilisateurs en fonction de leur centre d'intérêt. Pourquoi Parce que ça nous permet d'envoyer des recommandations personnalisées en fonction de ces centres d'intérêt. Par exemple, une future maman va pouvoir recevoir des informations sur l'évolution de son bébé. On va pouvoir également envoyer très très rapidement des informations, par exemple les applications de sport ou d'infos, parce que le mobile est toujours à disponibilité. Et également, c'est que les achats sur mobile sont relativement anxiogènes. On va pouvoir rassurer ce client euh, et euh, le remercier après avoir effectué un achat hum. le but c'est de rassurer euh, l'achat sur mobile euh, de tout à fait. Comprendre il n'y a pas de risque et... tout à fait Donc, quels sont les exemples concrets d'utilisation oui, concrètement en fait on a, par exemple une application de concert va pouvoir euh informer les fans d'un artiste, d'un concert à proximité de chez eux. On va avoir dans un autre cas une application de vente privée qui va pouvoir informer ses clients du suivi de leurs commandes. Enfin, on va pouvoir avoir une application de e-commerce qui va relancer les utilisateurs dormants avec des promotions ciblées sur des achats qu'ils ont déjà effectués ou leur centre d'intérêt. Et comment faites-vous chez Wonder Push pour, pour engager Quelles sont vos techniques, vos, vos moyens Wonderpush Push, non. Comme je le disais, on, euh, on s'est vraiment focalisé sur la rétention et donc euh, l'objectif c'est de pouvoir parler au bon moment à chacun des utilisateurs. C'est le meilleur moyen de les comprendre, de les impliquer et in fine bien sûr d'améliorer son application. Euh, du coup, on est une plateforme en mode SaaS qui gère la totalité des actions requises pour l'envoi de push notifications ou de messages au sein de l'application. Si on peut résumer, les principales fonctionnalités sont la création des messages sous des formats multiples, par exemple HTML, vidéo, musique, le ciblage des utilisateurs en fonction de leur comportement, la planification et l'automatisation de l'envoi de ces messages, et ensuite le suivi des indicateurs clés. Si on veut résumer, on peut dire qu'un éditeur peut très facilement collecter les données d'usage de ses utilisateurs grâce à un SDK open source qui est quelques lignes de code à intégrer dans son application, ensuite il va pouvoir segmenter sa base sur ses données, programmer les scénarios d'engagement euh, en fonction de ses différentes campagnes, et enfin les campagnes se déclencheront quand il le souhaitera, dès qu'un utilisateur rentrera dans l'un des segments. Quels sont les résultats des... Quels sont les retours des clients ouais, alors Concrètement, pour les clients internationaux, ça se traduit par des résultats qui sont assez bluffants. Euh, on sait par exemple que 50% des utilisateurs qui vont sur l'application après réception de notifications, Ensuite, on sait que les utilisateurs qui reçoivent ces notifications convertissent deux fois plus. Et enfin, et on parle de rétention tout à l'heure, le taux d'engagement de la part des utilisateurs notifiés est deux fois plus important que celui des utilisateurs non notifiés. Et du coup, comment vont évoluer les push notifications Là, très concrètement, les push notifications vont dépasser le stade de l'application pour aller sur le web et on va très rapidement avoir proposé des push notifications sur le web qui permettront à tous les éditeurs de sites web de pouvoir envoyer des notifications à leurs utilisateurs même si ceux-ci ne sont pas sur le site web.